Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir comment démarrer un Cessna 152 Donc c'est parti On va à l'intérieur euh, Donc on voit ça euh, Je vais enlever le manche Pour euh, mieux voir Donc tout d'abord On va commencer par allumer Les batteries La batterie Et l'alternateur Voilà donc là on voit bien donc là on a la lui, dans le verre ensuite la mixture on la met à fond, euh, ici on le met en route également comme ça, ensuite on peut mettre les nav les strobes, beacon ça, on mettra plus tard, euh, c'est pour euh, le taxi et le décollage et l'atterrissage. Ensuite, on met les magnétos sur bot. Voilà. Donc, quand ils sont sur off, donc une fois, deux fois, et trois fois, c'est sur bot. Voilà. Euh, là, commande de puissance on la met à 1 cm comme ça c'est suffisant euh, ensuite vous réglez bien l'altimètre euh, là je me trouve à Absheim donc c'est l'altitude c'est 790 pieds pardon voilà et on va pouvoir euh, mettre en route le moteur Voilà, vous attendez quelques secondes, vous remettez les magnétos sur bot. Vous pouvez voir que l'horizon artificiel se met en place. Le moteur a démarré. Et voilà. Euh, ensuite, euh, donc là vous êtes prêt pour le roulage. Et donc à ce moment-là, vous pouvez mettre les feux de taxi. Voilà, c'est tout bon pour cette courte vidéo de démarrage d'un 152. Merci de l'avoir visionné. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut